et si la grève durait jusqu'à Noël. C'est la question que vous vous posez sûrement. La direction de la SNCF appelle à faire une pause pour les fêtes. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment. Parce que je crois que tous les Français ne peuvent comprendre, comprendre qu'on bloque ici la réunion importante, familiale que constitue euh, Noël. Mais je dis à chaque cheminot qui m'écoute, ce n'est pas à la hauteur de votre histoire ce n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes et ce n'est pas à la hauteur de ce que sont les chemins de fer français. Donc Pendant la période de Noël, les trains doivent circuler. Pour les grévistes, la trêve n'est pas une option. Selon les syndicats, c'est le gouvernement qui portera la responsabilité des blocages pendant les fêtes. Que proposez-vous pour que les grèves cessent pendant les fêtes, Noël et jour de l'an? Ben, ce n'est pas au gouvernement de proposer quelque chose. Ce n'est pas lui qui appelle à la grève. Mais est-ce que l'on pourrait essayer d'analyser pourquoi un gouvernement présente sa réforme de retraite à une semaine des fêtes de Noël La réforme la pire avec tout ce que les syndicats ont dit qu'ils ne voulaient pas dedans et ensuite il dit mais vous pouvez pas faire grève parce que c'est Noël. Ça va être difficile pour les durs de rester sur une ligne inflexible. Pourrissons les vacances des Français. Quand on voit, ça fait quand même, même si, même si certains peuvent nous pas le croire, c'est quand même un crève coeur hein, quand on voit des, euh, des parents en vacances qui sont perturbés de la sorte. Mais Noël, il y en aura plusieurs autres, euh, alors que la retraite, il n'y en aura qu'une. Donc euh, la conclusion qui s'impose pour nous, c'est oui, c'est pénible, euh, y compris pour les grévistes, hein, de passer Noël sur les piquets de grève éloignés de leur famille. Mais euh, la, la retraite vaut bien ça, oui. Et Noël, on en aura plein alors que si les gens ont des retraites pourries, bah ils auront des Noëls pourris. Je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service de tous les Français. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause pendant les fêtes. Nous, adhérents et militants de terrain de l'UNSA Ferroviaire, souhaitons réagir aux annonces de Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Il demande à nos adhérents et sympathisants de faire une pause pour les fêtes de fin d'année. Une pause à la SNCF, du mouvement. Nous refusons cette trêve annoncée par la fédération de sa ferroviaire et continuons la grève à la SNCF. Wow de toute manière, cette grève, elle nous appartient. Elle appartient ni au syndicat, ni à l'UNSA, ni à CGT, ni personne. Oh elle nous appartient. Oh oh oh personne. Donc Il faut absolument qu'on soit tous soudés les uns avec les autres. Et on peut pas gagner pour une catégorie et laisser d'autres ouais. catégories. On gagne tous ensemble, sinon on perd tous ensemble. Ouais. On ne peut pas se contenter d'avoir la promesse d'une ouverture de négociation pour cesser un mouvement. On n'a pas perdu la moitié d'un mois de salaire, juste pour ça. Tout ce que je veux pour Noël, c'est des métros. Oh, C'est oh. ah. désormais une certitude, les fêtes vont être perturbées. Nouvel exemple, le service permettant d'accompagner les enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls est supprimé du 20 au 24 décembre. 6 000 enfants sont concernés. Oui mais la SNCF a été prise dans son propre mensonge, on a voulu mettre ça sur le dos des grévistes, alors ce n'était pas du tout sur le dos des grévistes puisque c'est un service qui est externalisé, donc qui est épargné par la grève, mais ils ont préféré tout simplement allouer ces voitures à des places qui rapportent plus, donc à des places adultes plutôt qu'à des enfants. Et donc là ils ont été pris la main dans le pot de confiture et ils ont été obligés de rétro-pédaler. Voilà où voit leur grévy bashing, j'ai envie de dire, ils ne doutent de rien, ils continuent, mais sauf que des fois ils se font prendre et c'est tant mieux. Un train sur Je fais un appel aux syndicats, qu'ils arrêtent de prendre la France en otage. Je voudrais dire que cette réforme, cette refondation, n'est pas une bataille. Je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Et il n'y aura pas de trêve pour le gouvernement dans cette période. Bah, une trêve, vous savez, c'est un terme guerrier, d'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'il l'a prononcé, il me semble, lors d'un déplacement qui était destiné aux forces militaires. Une trêve, c'est quand les deux ennemis déposent leurs armes mutuellement, euh, alors que le gouvernement, qui est une des parties du conflit, vient de dire que lui ne fera pas de trêve. Donc concrètement, il nous dit que lui va continuer à nous attaquer et demande-nous de cesser de nous défendre. Je ne veux pas de cette rhétorique guerrière. Même pendant la guerre, on faisait une trêve de Noël. Même pas. <rire> bah oui vous pouvez oui, sourire. Vous Mais même pendant référence. la guerre, ah, ah. les combats s'arrêtaient précisément pendant quelques heures. Pas à Stalingrad. Le, le contraste, c'est ces soldats qui sont morts pour notre liberté. Là, ils ne sont pas allés là-bas, on n'a pas parlé, ils n'ont pas dit la pénibilité de notre métier ou je ne sais quoi. On pensait à la retraite, c'était même pas envisageable. Ça symbolise l'égoïsme. D'un côté, on a des héros qui vont nous défendre parce que la guerre n'est pas là, en bas de la rue, quoique. On est allé trop loin. Mais vous vous rendez compte, un mois de décembre, ça a été dit, ça représente des fois un trimestre de chiffre d'affaires. Directement pénalisés Les... sur leur chiffre d'affaires. Les salariés qui aujourd'hui sont encore en grève perdent à peu près 100 euros par jour eux aussi vont avoir leur fête de Noël gâchée. Et oui, leur méthode de reprise en main d'outils de travail, je les approuve, Donc je pense qu'aujourd'hui par la grève ou dans une caserne Je pense, pense qu'aujourd'hui par Ça la bien. grève, nous faisons la démonstration que nous le monde du que travail, c'est nous qui créons que les richesses. C'est nous qui créons les richesses. Oui, c'est stressant parce qu'on se demande un peu on se dit toujours, est-ce que c'est un nouveau 68 On ne sait jamais, on est toujours en bordure de ces choses-là. La pensée Noël, on veut se déplacer, on se dit, que si on part par exemple à Toulouse ou à Paris, est-ce qu'on va pouvoir revenir Il y a tout un contexte, les touristes qui voient ça, je veux dire, ils se baladent, c'est malsain, je veux dire. Bien oui, sûr, ils n'ont aucune morale, que... ils ne savent pas ce que c'est la morale. C est, c est, ces casseurs-là, je veux dire, mais c'est complètement lamentable. Dire, la pensée qu'ils ont, je veux dire, c'est pour dire. Si je suis là, il peut me, me, me bousculer, je me pète les dents, j'ai la a rien à foutre de ce mourir. Genre... C'est une catastrophe absolue. Et on peut se poser la question, mais dans un autre pays, qu'est-ce qui se passerait Je trouve Parce ça bien que les Français descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Euh, en Italie, partout. En Italie, c'est interdit de faire grève pendant les fêtes de Noël, à Pâques, pendant les vacances d'été. Si les Allemands étaient capables d'avoir autant de courage que les Français, il y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes ici. Sauf qu'on est quand même en France au 21e siècle, que, sauf qu'encore on nous dit ça va s'améliorer sur le métro, mais il y a des, des lignes qui sont coupées en deux au centre de Paris, il y a des stations entières qui sont fermées. Enfin, Il y a un moment où aussi on peut se poser la question de comment est-ce qu'on arrive à tolérer ça. Je trouve que nos concitoyens sont absolument admirables dans le reportage. Excusez-moi, je suis interpellée par une voyageuse qui a envie de nous dire quelque chose. Oui, Dites-nous oui, madame. Parce que je, je trouve que je suis ça me gêne d'entendre de, le ton que vous utilisez. Oui, j'ai été poussée, j'ai été bousculée, comme tout le monde. Et oui, je l'accepte, oui. Parce que, parce que je ne réfléchis pas juste aujourd'hui, les jours qui viennent. Je réfléchis pour mes enfants, pour toutes les générations qui vont venir. Vous donnez... Ce que vous voulez dire, c'est que malgré les conditions de, de, de circulation, vous soutenez le mouvement Ah mais totalement Parce que je pense que c'est un projet beaucoup plus profond de société, où sont les vrais intérêts, quels sont ceux qui en profitent vraiment, quels sont ceux qui galèrent. Et regardez là, vous, vous dites, vous aviez un ton... Alors non, justement, ce que l'on explique, ce que l'on explique, madame, et c'est ce qu'on va expliquer à l'antenne, c'est que comme vous, justement, malgré le 16e jour de grève, la majorité des Français continuent, comme vous, à soutenir le mouvement. Et c'est ce qu'il faut aussi expliquer dans ce mouvement qui est très important. C'est incroyable Oui, de voir à quel point nous sommes résilients et presque... Pacifique. à partir de combien de jours le fatalisme se transforme en, en colère contre les grévistes À partir de quel discours du gouvernement les Français considéreront que les grévistes ont tort de s'acharner On le voit bien, il y a ce risque pour les grévistes et les syndicats qui les mènent d'avoir l'opinion qui se retourne. L'opinion est fragile. 54% des Français soutiennent ou nourrissent de la sympathie pour le mouvement, Contre 46% il y a deux semaines. Regardez ce sondage qui va apparaître demain dans le journal du dimanche et qui nous apprend quoi eh ben que c'est peut-être en train de changer. Soutien à la grève, 31%. Opposé à la grève, 19%. Hostile à la grève, 15%. Mais opposition, voire hostilité, si on éditionne les deux, ça fait 34%. Est-ce que, est que l'opinion là-dessus est en train de dire maintenant il y en a assez Et cette histoire de non-trêve de Noël, bah ça fait déborder le vase. Le soutien, désormais, est minoritaire. Hier, nous avons donné à l'antenne un sondage incomplet du journal du dimanche. Euh, voici les résultats complets. 31% des Français soutiennent le mouvement, 20% ont de la sympathie, 19% y sont opposés, 15% y sont hostiles et 15% sont euh, indifférents. Nous vous prions bien sûr de nous excuser euh, de cette euh, erreur commise euh, hier. Aujourd'hui, on nous dit que si le président euh, que le président n'est pas en retrait mais en surplomb, qu'il n'est euh, pas silencieux mais à l'écoute, c'est le message que voulait absolument faire passer le conseiller du chef de l'État. Vous devriez écouter la classe ouvrière au lieu de ne, de ne faire que respecter l'agenda du MEDEF qui veut nous faire Je les poches. »« respecte l'agenda des Français et l'élection. Les Français n'ont pas voté pour avoir des pensions plus basses et, et travailler jusqu'à 64 ans. On verra, on verra ça, ce n'était pas dit par M. Macron. Et aujourd'hui, quand vous les ils savent parfaitement que nous irons jusqu'au bout de la réforme. Même la CGT, Philippe, Philippe Martinez ce matin chez Jean-Luc il faut je, le retrait de cette je réforme. Je ne suis pas en train de dire qu'ils approuvent la réforme, je suis en train de dire qu'ils savent que cette réforme ira jusqu'à son terme. Je voudrais simplement bon, rappeler que le gouvernement n'est pas arquebouté et que nous avons ah, euh, les portes couvères pour en dialoguer. La première chose ne consiste pas à faire grève et à bloquer le pays. La première chose consiste à discuter. Mais... Nous sommes tous au pied du mur. Vous représentez un quart des Français qui ont voté. Ce n'est pas une légitimité, ce n'est pas le quart des citoyens français qui eux sont la majorité silencieuse dont vous parlez. Vous n'avez pas plus de représentativité que la convergence des citoyens en colère. Dans cette jungle souterraine, les conventions sociales et le savoir-vivre peuvent voler en éclats. Et les manifestants et les personnes qui ont des inquiétudes aujourd'hui pourront observer que nous avons tenu le plus grand compte des remarques, des suggestions, <rire> des critiques qui nous ont été faites. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a aussi un climat qui dépasse le mouvement contre la réforme des retraites, parce qu'il y a une accumulation de colère, On de deux ans et demi de colère, oui, tout à fait. et donc les Xavier gens Roussel. en ont là.